Départ de la troisième épreuve, euh, bon départ pour Confessional, la nouvelle de l'équipe de là, Power Tower en pleine piste, Siberian Husky à l'intérieur, 8 Cities également sollicité, complètement à l'extérieur. Il y a Cyber Special et Siberian Husky. Cyber Special euh, va diriger le peloton avec Sand Power face à l'extérieur, puis on retrouve 8 Cities. à l'extérieur de 8 Cities, il y a Power Tower, le favori Bug. Ensuite, Confessional, Siberian, Steve Pride, Rock, Why would not you a overdose Avec saint maintenant, qui va forcer l'allure aux abords du Combo balancis précédent. Maintenant, Power Tower cyber-special, 8Cities uh, toujours uh, donc, uh, en quatrième uh, position, 8Cities uh, à son extérieur. Uh, il y a Bug, le gris, Confessional, Pride Rock, Why Would Not You, Siberian Husky et finalement Overdose. saint Pass entame bien sa course avec Power Tower, le favori, condamné toujours à l'extérieur de Cyber Special, très bien placé. Bug, le gris se rapproche avec 8 cities. Ensuite, on retrouve Confessional Pride Rock à son extérieur. Why wouldn't you Va réagir. Ensuite, Cyberlian Husky est finalement overdose. Sandpath sous la menace maintenant de Power Tower. Cyber Special attend patièrement son heure. Bugle le cri est à l'extérieur. 8 cities ont fait Pride Rock Confessional. Why wouldn't you Cyberlian Husky overdose. En tête de cette épreuve, Path, Cyber Special. Bugle le cri également sollicité. Cyber Special en pleine... C'est parti pour l'épreuve principale avec un bon départ pour Waltag, Rule the Night et Al Mariachi comme attendu qui va prendre les devants avec Waltag, Rule the Night Halo. Ensuite, on retrouve Silicon Prince et Perovskia. Suis en peu de peloton avec Al Mariachi comme la dernière fois qu'il lance l'épreuve. Cette fois-ci, tu as des bases assez élevées avec Wall -Tag. Ensuite, on retrouve Rule The Night, Un peu plus loin, Silicon Prince et Perovskia. Al Mariachi en train sélectif à cette épreuve. Wall -Tag la suit, cependant très bien retenu par Janou louis Bardetier. Rule The Knight également, plaisante. Action derrière, ensuite Halo, puis on retrouve Silicon Prince et Perovskia. L'avantage pour Al Mariachi qui va souffler un peu avant de lancer le sprint final. où oh, tag reste bien dans sa foulée, Rule the Knight, c'est pas mal non plus, Hale également va se manifester au finish, Ensuite, fait, Prince et finalement Perovskia à 400 mètres du poteau. Al Mariachi va lancer le sprint final, Wall-Tag 15 du terrain, Rule the Knight également se rapproche tout comme Halo. on entre dans la ligne droite finale avec Al Mariachi, Wall-Tag, Rule the Knight arrive à l'extérieur, Al Mariachi, Rule the Knight à l'extérieur, Wall-Tag entre les deux, Wall-Tag, Rule the Knight, Wall-Tag, Rude. Knight, Belle empoignade une nouvelle fois, on s'attendait entre ces deux chevaux Départ de la cinquième épreuve, bon euh, départ pour Yankee Doroldandi à l'intérieur, euh, également bien partice, euh, Bernard Denis. Avec complètement à l'extérieur, il y a Sacred Flame qui tentera également. Et pour le commandement, Sir Bernard Denis est parti devant Promissory, ensuite Sacred Flame, ensuite Double Dandy, puis il y a Red Mask, Ovation Awards, Moonrise Sensation, The, Banz The Byzantine, Quand tu le vois, et Springman, Man, Sir Bernard Denis, un film intéressant. À cette cinquième épreuve se démarque facilement de promissory Anke Dodolvan et Sacred Claim. Ensuite Ovation Award et Red Mars, les deux favoris que je veux de près, Puis, il y a Moonrise Sensation. Derrière Consul of War, The Byzantine et puis Spring Men avec toujours l'avantage pour Sub Bernard et changements de tactique. Il a pris le train cet après-midi, il le fait très bien avec From Attention, Sacred Flame va se rapprocher. Yankedoro Dandy. Ensuite, Ovation Award et Red Mars qui attendent patiemment derrière Moonrise Sensation, Consul of War, The Byzantine et Spring of Men à 300 mètres. Bernardini sous la menace de Les Sacred Flame fait bonne impression. Il y a également Red Mars qui va contourner tout le peloton. Ovation Award doit se dégager du peloton tout comme bien Rodol Dandy en pleine ligne droite. Red Mars est passé à l'extérieur sous la cravache euh, de Camille Raliosen. Red Mars à l'avantage, mais attention à l'intérieur il y a Ovation Award Ovation Award Red Mars. Quel finish entre ces deux chevaux Red Mars Ovation Award Quel finish